Allez, juste pour le trip, hein. Quand tu veux, je te suis, mon gars. Jusqu'en enfer <rire> Non, c'est pas, pas vrai non plus, mais euh, on va essayer de rester en vie, quand même, histoire de faire bien. Il euh, y a trop de monde au mètre carré, là. Oh, oh, oh. C'est quoi ouais, cette réapparition C'est des pouilles. Pouilles. Hop, toi, je te ramène une pile devant l'ennemi, comme ça, je sais où il est. Oh, bah, putain, la grenade est pour ma gueule Bougez Non vous non. Alors, tu veux pas qu'on se barre de là On va faire un petit tour arrière, je sais pas. Ouais j'ai rannué juste mon monde et on se casse Tenez la position, nous on fuit comme des lâches. Il Y'a un mec derrière toi je il est. Ah il, il, il me tire dessus là un peu Ah il m'a tué vais. Il m'a tué Mais elle était juste derrière moi, j'ai un mec devant, j'ai tué le mec devant, mais après le mec derrière je peux pas non plus me retourner, enfin si je pouvais mais bon. Je suis juste trop mauvais, j'avoue. J'ai honte. Je <rire> peux pas passer parce <rire> l'autre côté il y a la jeep aussi. Mais tu veux pas qu'on reparte derrière mon gars, on se fait déchiter. On se fait déchiter en plus, ils ont même pas pris le A quoi. C'est quoi ce. Ah là là. Il y a des parties comme ça où tu sais pas trop pourquoi mais tu te la prends sévère Oh putain on se fait déchiqueter mais parez-vous Oh bordel mais quelle bande de... Non mais c'est pas possible franchement là C'est pas possible Mais pourquoi on est mauvais comme ça Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça Bon on part de C on est d'accord Attends euh, ouais petit problème de micro On part de C du coup et... Et on leur fout la gueule Ouais en fait j'ai un petit doute par rapport à ce que je viens de faire mais bon, on verra ça après. Il euh, y a moyen que ce soit drôle quand même. Mais euh... Putain on se prend une raclée mec. Dire qu'à la dernière partie la raclée était pareille et ça, ça avait été... Ouais écrit, mais c'est parce, euh... parce que j'étais pas là. C'est parce que j'étais pas là. Non non mais ça avait été écrit comme quoi, comme comme Comme l'écart était trop important euh, ils allaient rééquilibrer la partie. D'accord, ouais. bah ils ont bien rééquilibré donc. Parce que là le mec il m'a me posé un headshot hein. Ah ouais, j'ai pas trop eu le temps de comprendre qu'est-ce qui se passait En même temps je suis un peu à d'autres temps j'avoue Ah non, non mais même Non mais bon je... Même moi j'ai pas con... des fois je comprends pas ce toi encore on peut le comprendre tu vois <rire> Je rigole <rire> Connard <rire> Non mais là ouais, franchement ouais. Je joue avec une connexion de 512 Oh, c'est un char mais le mec il dit rien en plus Et <rire> c'est vraiment putain de ah, pas gentil Ah oh, mais, mais, avait... mais non mais il y un... Mais non mais il avait un Mv aussi <rire> oh, Pourquoi <rire> Oui non mais ils ont mis de Humvee d'un côté... Et oui, de oui moi je me suis retécalé pour coller une roquette au char quand même histoire de lui faire des présentations, tu de vois briser la glace Mais non y'a le Mv qui m'a déglingué. <rire> mais tu peux pas Je suis à 3-6 là quand même... Mais mec ça va pas... <rire> pourquoi Pourquoi Y'a un mec en face Ouais ouais, bah, ouais mais tu peux aussi le spotter tu vois avec A hein je vais spotter la balise. Et il y a un autre mec là. Qui vient de se barrer à droite. Derrière la, derrière la remorque. J'ai vu. Derrière, non à droite là. T'as vu. Ouais t'as vachement vu dis donc. Euh, bon. Oui je sais qu'il est mort. Mais bon t'as quand même eu vachement beaucoup de temps à le tuer. Je trouve. Bon attends.